C'est le détail. Ça se passe, relativement bien pour nous. Il y a coupé en deux. Hein? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. oui, c'était ça le truc. C'est dans la chambre d'Isaïa. C'est vrai. Ça de un tas de, j'ai dit sous un tas Sort Isaïa, mais le il une hache, une machette et du coup, et ça nous ouvre littéralement en deux. Ça se passe très bien pour nous. Oui, oui alors bon, moi j'en suis sorti vivant, c'est pour ça que j'ai retenu ça. Oui, <rire> ouais. mais, mais effectivement, euh, Samantha est, prend, prend un méchant coup de, de hachoir, enfin, méchant, un coup méchant de coup de feu avec les deux autres. Euh, Échange le coup de feu, et c'est là où c'est pour ça aussi que je que ça se passe pas trop mal, c'est qu'on arrive quand même à les abattre sans à part euh, pour, plus pour, pour, pour Samantha mais il n'y a pas de mort au sens euh, littéral du terme il y, y a bien effectivement le... Samantha qui est extrêmement blessée enfin, On va conduire immédiatement à l'hôpital hein. et avant de la conduire à l'hôpital cette fois-ci on décide tous alors là c'est très collectif euh, autant d'habitude c'est plutôt un ou deux qui prennent l'initiative là on décide vraiment tous de concert de dire cette baraque de toute façon euh, quoi que ce soit c'est cette baraque qui pose, cette baraque pose problème elle est en plein milieu de la forêt il a rien des kilomètres à la ronde, allez hop, un petit, un petit peu d'essence, une allumette, et hop là Et donc on décide de mettre le feu à l'ancienne la, à maison de, de Woody. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait un vrai beau feu de joie. Ouais, ouais. Euh, donc là on fait un, un vrai beau feu de joie en se disant que de toute façon on ne peut pas y faire grand chose de plus. On ne sait pas où se trouve la dépouille de Woody, d'ailleurs on n'aura jamais le mot de cette histoire-là, on ne la trouvera jamais. Hein, euh... Euh, donc, bon, voilà, ça... est-ce qu'il fallait, est-ce qu'il ne fallait pas, on ne le saura jamais. Toujours est-il que cette maison part en torche. On s'en va un peu, en croisant euh, peu ou prou le, les pompiers euh, qui viennent, qui viennent intervenir. Euh, mais nous, on fond, à ce moment-là, on fonce à l'hôpital, hein, de toute façon, et euh, pour y laisser Samantha, qui va y passer un petit moment euh, à l'hôpital, parce qu'elle est vraiment, vraiment pas en forme. C'est vrai que j'ai oublié ce petit détail, ici y a son importance... Détail, mais... Expert, euh, euh, Il se trouve que, euh, alors on se pose des questions, là, là le groupe commence à se poser sérieusement des questions, à se dire euh, mais peut-être qu'on les on les a pas tués, on, commence à, on rebondit beaucoup sur cette histoire d'orphelin, de Woody et tout ça, en se disant que la clé elle doit être derrière ce truc là. Euh, en fait on va, être, euh, on va finir par oublier complètement cette histoire là, euh, qui pour nous va passer complètement au second plan. Euh, Puisqu'on va aller discuter avec, euh, avec Edwin qui nous a invités à manger le soir même, euh, on lui expliquera donc ce qui s'est passé, hein. alors pour le coup on y va vraiment très très naïvement, on, on explique vraiment tout à ce monsieur Edwin, on oui. lui cache vraiment rien de nos interrogations ni de nos de, de, de, de, de, de, de, de investigations, hein. on, vraiment on y va, on y va franco. Euh, donc pendant ce temps-là Samantha est à l'hôpital, le seul point euh, qui va être intéressant, Samantha on n'en parlera plus de trop à l'hôpital, elle, elle va vivre des choses, hein, euh, nous on n'y était pas, donc, c est... C est... même si les joueurs le savent, mais enfin euh, on n'a pas forcément été très attentifs ouais. à ce qui s'y passait, on l'a laissé, euh, laissé à l'hôpital, elle va rencontrer Card Stanford à l'hôpital, qui va venir lui rendre visite. Voilà un événement qui pour nous a une, une importance, parce qu'on comprend, ça, ça renforce... Parce qu'elle ne le connaissait pas, et que lorsqu'elle vous cite le, <rire> le nom... Euh... Voilà, on a Il un petit mouvement de Et évidemment, comme d'habitude, un Carsten Ford se montre sous les traits de la politesse et de l'amabilité la plus affable. Euh, courtois. Fait, euh, courtois. Hum? courtois. Co extrêmement courtois, enfin un, un homme d'une grande délicatesse qui se soucie de la santé de, de cette pauvre là euh, en réalité, ça, ça nous donne un élément, euh, un élément, ça nous confirme un élément qu'on avait déjà, mais dont on n'avait pas la certitude absolue, c'est qu'il se déplace à travers le temps et l'espace un peu comme il en a envie. Il se retrouve à l'hôpital le lendemain, le, enfin, une heure plus tard, il n'est plus là du tout, il est comme évaporé. Donc on, voilà, ça renforce pour, le, pour les joueurs comme pour les investigateurs qui ont lu les notes des précédents, euh, cette idée que ce type-là est un véritable fléau euh, et véritablement dangereux. Euh, donc, euh, bon, je passe les détails sur, le, sur les, les, la clientèle de Lola, un petit peu insistante, qui nous a passablement gonflé. Qui nous a, passablement, ça a glé, lourd, <rire> je passablement gonflé à venir nous demander toutes les 5 minutes si elle était là, euh, voire à, à être prêt à aller lui rendre visite à l'hôpital. Hein, <rire> <bon. rire> euh, donc, ça, son, hop, de côté. Et euh, donc, on va on va à ce rendez-vous ch chez Edwin. Et alors là, c'est là qu'on se fait livrer, c'est là, là, je ne me rappelle plus bien, on se fait livrer, il me semble... Non C'est que euh, Madame Brown nous sert, euh, nous sert pour le repas un, une préparation qui vient dans certains Lord Scott Cooking, euh, un traiteur qui vient récemment de s'installer à Soulcaro. Oh. Euh, bon, voilà. Euh, le repas euh, se passe... Euh correctement, normalement, euh, et Edwin nous, nous signifie que, si l'on veut, si, si ça nous intéresse, pour se détendre un petit peu de, de toutes ces, changer ces, ces mésaventures et se changer un petit peu les idées, il dispose d'un bateau sur le, le lac mitoyen qui s'appelle le Fair Lady of Bath, euh, <rire> qui, est, qui est un bateau de plaisance, et il nous propose de nous prêter l'équipage, le fameux Capitaine Bob, hein, pour euh, petit moment de détente. Je ne vous cacherai pas que le maître de jeu, euh, les joueurs se regardent, là c'est tout à fait hors jeu. Hein, ouais. alors, on se regarde tous en se disant, bon, un lac, <rire> euh, comme ça, là, pouf pouf, allez, est... non, on, on va pas, pas, pas plus que ça. Non, non, non, vraiment on va pas y aller. Il y a un gros acte de corruption. Très bizarrement, jeu. le jeu insiste un petit peu, mais tu sais que euh, aller faire un tour sur un lac, c'est quelque chose qui fait du bien au moral. Euh... Il pourrait y avoir euh, un petit gain, gain de la santé la... mentale. Gain de de santé mentale. Pour <rire> bon. y aller joueurs que nous sommes, nous sommes extrêmement corruptibles de ce côté-là, surtout qu'on n'est pas en grande forme. Donc, bon, Oui, c'est vrai, après tout, qu'est-ce qui peut nous arriver sur un lac C'est pas la mer, c'est dans l'océan. Dans le mail. C'est pas comme s'il y avait des choses étranges qui se passaient autour de nous. Donc Allez, on va aller se détendre un petit coup et aller prendre l'air sur le tour de bateau. Donc, rendez-vous est pris pour que le lendemain, nous allions nous promener sur le Fair Lady of Bass. Alors là, le samedi 6 octobre, on passe probablement à se reposer, parce que je aucune note, donc je pars du principe que ça doit être ça. Euh, on prend un jour de pause, oui, parce que le, le, le départ a été prévu pour le dimanche, en fait. Voilà. Donc on a, on a un petit jour de pause pendant lequel on se repose, on va voir, euh, visite un peu Samantha, voir comment... Euh, quand euh, donc il vous dit qu'il n'y a personne Voilà, <rire> on vient la voir, il on dit qu'elle entend des bruits bizarres la nuit. Voilà, qu'il se passe ça. des choses très étranges dans cet hôpital, quand, euh, quand elle essaye de dormir. Bon, euh, le dimanche, donc on est avec nous, à ce moment-là, on a avec nous un coffre dans lequel on met tous nos documents. Euh, on s'était dit que c'était peut-être. On avait besoin de transporter certaines choses en cas de besoin pour des rituels ou autre chose, on ne sait pas à quoi on va être confronté. Donc on se balade toujours avec notre tiers de, de disques d'heurlier. Euh, en revanche, l'arc de Black Post est en Angleterre. Et on a ça dans un coffre. Et on découvre, au petit matin, on découvre, donc chez Samantha, on découvre notre coffre ouvert. Bon, c'est une chose pas très pas très agréable. Euh, mais a priori, rien n'est manquant. En revanche, euh, on arrive à ouvrir finalement un coffre qui nous posait question depuis qu'on était arrivé, un autre coffre qui est chez euh, Monsieur Edwin, euh, qu'on arrive à déverrouiller, je sais plus trop par quel biais, enfin par un jeu de crochetage, on arrive à ouvrir ce, ce coffre dans lequel on trouve finalement pas grand chose. Euh, très déçu, donc on, on va, on, on part pour euh, Pour prendre le faire Lady of Bass pour, euh, pour se promener sur ce Découvre donc le Capitaine Bob, je vous passe les détails, bien évidemment arrive ce qui devait arriver, <rire> euh, on, on l'avait tous vu venir, hein, c'était très téléphoné, fait... c'est presque un incontournable dans une partie de l'appel de Toulouse. Le, le bord de l'eau, voire encore pire là, sur l'eau carrément, euh, le Fair Lady of Bass se fait agresser par une créature euh, poulpique, euh, pleine de tentatives dégueulasse, euh, qui détruit une bonne partie du D'ailleurs qui détruit le bateau, non plus du moins, euh, qui tue le capitaine du bateau au passage, on arrive à y échapper in grâce à une marque de secours, on a eu la présence d'esprit de descendre un petit peu avant sur <rire> le temps qu'il allait y avoir, il risquait d'y avoir deux trois trucs, on a quand même été extrêmement méfiant pendant tout le trajet, on a quand même regagné notre point de santé mentale, euh, <rire> ah, le, non, pas. Le, le gardien n'a pas, pas failli à sa parole, euh, ça, c'était avant de voir le Chogote, donc <rire> <rire> ensuite <bon. rire> on a reperdu euh, un peu plus que ce qu'on avait gagné, peu importe. Euh, c'était un Shogot, hein, c'est bien ça Je me suis pas gouré, bon. Voilà, un c'était euh, une, une créature, euh, pour ceux qui connaissent un peu le, le mythe, voilà. Un Shogot hein, qui, qui, qui a démoli l'intégralité du truc, euh, qui a laissé que quelques planches flottantes euh, donc, sur le roja. qui a fini par exploser. Voilà, oui, bien sûr. explose, et c'est ce qui a d'ailleurs qu'elle le chaudière. Ça, ça, ça serait pas marrant que ça n'explose qu'il y ait au moins une, bon, petite une petite explosion. Petite Donc, euh, blam, ça explose. Nous, on est en train de ramer euh, comme des furieux pour essayer de, de, de contourner la créature. On arrive sur les rives, voyant au loin bah, le bateau finir de cramer, les planches flotter euh, comme on peut l'imaginer sur le, sur le lac. La créature disparaît dans un espèce de tourbillon et le, le lac redevient calme, on essaye d'expliquer ça, donc on fait un petit peu le tour, on essaye d'expliquer ça comme on peut, euh, aussi bien à Edwin d'ailleurs, parce qu'on va le revoir, là, pour lui, lui expliquer que le bateau, le Fair Lady of Bass, euh, vient <rire> de finir, <plus. rire> <rire> <rire> euh, voilà, il a, il a bien, bien sombré, que le Capitaine Bob, euh, et alors, très bizarrement, ça, c est, c est quand on veut aller trouver euh, Edwin, c'est ça le truc, c'est à ce moment-là, c'est quand on veut aller trouver Edwin, bah, on ne le trouve pas. Il a complètement disparu de la circulation. Euh, on descend, donc, euh, on cherche dans la, dans la maison, on cherche un peu partout, mais on ne trouve pas de, euh, de Edwin. Et on finit par trouver euh, dans, dans son fauteuil, dans ce, qui son qui, ce qui était son fauteuil roulant, ce qui était le, le, dans lequel on l'avait toujours vu, bon, pour nous c'était quelqu'un de handicapé quand même, hein, lourdement, on ne trouve qu'une mue. C'est-à-dire une peau, hein, euh, une comme une un serpent, serpente, se fait euh, mais d'humain, enfin d'humanoïde. De, de, de, et là, on, on se dit qu'on depuis le début, en fait, on, on, on s'est fait mener en bateau comme des, comme des bleus, euh, et que le seul, seul intérêt de, de ce petit passage dans le Maine était juste de nous buter. En fait, euh, voilà, le, le seul but d'Edwin qui était un... Un véritable salopard et euh, exclusivement de nous, de nous dessouder euh, sur ordre de Karl Stanford puisque nous allons découvrir euh, je suis où ah, oui. voilà nous allons découvrir sur le sur le bureau hein de, on va en un peu quand même évident qu euh, donc ça non non mais il était rangé dans le fauteuil roulant justement dans le fauteuil roulant voilà. Enfin, tu ne sais pas d'atteindre quand qu'il était là, là. Non, en tout cas, voilà, on le trouve sans, sans, sans énormément de, de difficultés, mais on trouve un, un courrier adressé à Christopher Edwin en poste restante, euh, signé de la main de... Euh, un peu illisible, mais on arrive à le comprendre <rire> assez facilement, euh, signé de la main de Carl Stanford, euh, un courrier, donc, euh, voilà, qui, qui nous stipule que... Enfin, euh, qui, qui est une une demande de la part de Carl Stanford, envers Edwin, euh, de se débarrasser, ni plus ni moins, euh, nous disant, disant qu'on euh, est des, des empêcheurs d'un cantin en rond, euh, en, on, a, <rire> on, a, on a piqué un tiers du disque de horlier euh, ça commence à casser les pieds, et en plus, ça se trouve, on a, ils ont même l'arc de Vlactos qui aurait pu drôlement nous simplifier la tâche, mais heureusement, euh, comme on est super balèze et qu'on est très nombreux, on, on est tous en train de se retrouver sur une île euh, au large, euh, je crois que c'est précisé Chili, non Ah non, non, juste les gardiens de l'île. Euh, que peu, peu. non c'est pas précisé que c'est vers le Chili oh. euh, mais qui qu se retrouve quelque part dans la mer pour participer à son ascension euh, qu'avec les gardiens de l'île euh, nous marquons les jours nous rapprochons de la libération de notre seigneur euh, tout ça avec des majuscules où il faut euh, et qu'on a amassé suffisamment de pouvoir et de sorciers pour assurer le succès des désirs de notre grand maître voilà donc en gros même sans l'arc, même sans le sans l'ice d'Orlier euh, ils ont une puissance euh, maléfique, on pourrait dire assez, assez conséquente, pour faire émerger ce fameux euh, air lié dont on ne sait pas grand-chose, et dont on commence à se demander si ce n'est pas le septième continent. Ah ouais. <rire> euh... Dans sa tombe, alors la, la dernière phrase est assez ouais, sympa, ouais, « ouais, ouais. Dans sa tombe, l'intervention des forces armées ne ferait que les aider à notre détriment. Euh, Nombre d'entre nous sont encore vulnérables aux bal et à l'acier. » Alors là, ce qui indique quand même que certains ne le sont pas, <rire> c'est l'élément, il y en a qui ne le sont pas. On a quand même compris qu'on pouvait quand même y aller pas forcément avec de la magie, On avait une petite chance d'obtenir quelque chose, et surtout pour nous, pour les investigateurs, à ce moment-là, c'est le, le signe vraiment de l'apocalypse, c'est-à-dire que quand on lit ça, on sait très bien, même sans savoir ce qui est lié, on imagine, parce qu'on a non, on a fait des recherches, qu'on a du foie, on a vraiment rien des pris des sur le sujet, sujet, quoi. C'est des Mais pas voilà, très clair une, une, voilà. une petite bribe des bouges. Rien d'aussi que n'importe quel euh... lecteur de Lovecraft aujourd'hui sait, quoi. C'est ça. ça. <rire> du petit bout de Necronomicon parlant d'une île millénaire qui pourrait éventuellement émerger, d'une créature au nom qui de dort. Toulou euh, qui dort énormément, euh, <rire> qui dort depuis des... Qui dort <rire> énormément, <rire> Ça, ça voit, en fait. C'est une là Et donc, juste pour Claude, quand même, ce que Edwin, euh, enfin, en tout cas celui qui l'occupait, faisait, euh, Samantha a elle était agressée à l'hôpital par une créature euh, qui, après les bruits et les, et les morts dans la chambre d'à côté, a fini par l'agresser et a pu s'en défendre. Euh, je ne sais plus comment il y en avait pas un deuxième, de qui était hospitalisé. Peut-être. Suite au bateau. Euh, c'est possible. bateau, non. Non, non, non bon, non, alors elle s'est défendue toute seule, très bien. Grand avroil, je crois que vous lui aviez laissé une arme à feu quand même, peut-être le premier jour, quand elle vous a dit on a vu Carsten Ford. Oui, c'était vous lui avez donné une arme à feu, ce, -ce qui qu lui a, a permis de se défendre la, la, la nuit dernière. La nuit suivante, et elle a été agressée par effectivement. Euh, par effectivement une créature euh, étrange euh, euh, qui, qui cherchait à, à l'assassiner lorsqu'elle était seule. Elle a réussi à le vaincre. Non, parce que là, on fait apparemment. Parce qu'il avait vu leur petit... cœur de santé mentale, c'est qu'il Peterson n'est pas qu'une pute. Oui, c'est vrai que, étrangement, on voit des gars venir. On des gars comme ça. Sans les voir venir. Et donc c'est là que s'achève ce cours, finalement, scénario, cinquième scénario. Pas tout à fait, puisqu'on a aussi eu des manifestations chez Lola. On a eu des trucs... On passés. voilà des Ça, mais c'était peut-être... À cheval avec tout ça, parce que tout clos avec la disparition des et... Oui alors en fait, j'ai le... parce que c'est ouais. pareil, je me... il a fallu que je me... Mais en fait, on décide, on il y a un taxi dans le coffre. Euh... Donc on finit par euh... David, euh, le scarabée qu'on avait conservé ah, jusque-là, finit écrasé. Ah oui. Euh, quand même, c'est la, ouais, ouais. la fin de notre cher David Newell, euh, le, le joueur en l'occurrence ne pouvait pas revenir et de toute façon on n'avait trouvé aucun moyen pour sortir de la, ouais, la voilà, mousse dans laquelle il était. Un, un échec critique à une course et, et, euh, et Bill a écrasé ce pauvre scarabée David. Voilà, sans de de ça. voilà bon, ça arrive. La maison de Sarantay a fini de brûlée hein, quand même. Ouais. Euh, notre camarade Clifford commence à tirer un peu dans tous les coins. Dès qu'il entend un bruit, il sort son flingue commence à s'inquiéter beaucoup et à, à se dire qu'il serait peut-être plus à sa place dans un institut spécialisé. Il a du mal à prendre. On en compte d'ailleurs Oui, ce qui n'était pas forcément euh, évident à faire passer comme message. <rire> ouais, mais, <franchement, rire> euh, ouais. euh, et euh, nous ah oui, il y a une chose très très importante. Enfin, et qui se passe aussi à Solcarbor, J'ai oublié ça. Euh, nous trouvons un manuscrit. Nous avions trouvé un manuscrit, un grimoire que nous avons fini de traduire et qui est en fait un sort qui, ser qui servirait à faire émerger Herlier. Euh, voilà. Et nous apprenons à ce, ce moment-là aussi que ce sort est réversible. C'est-à-dire que le sort qui permettrait de faire émerger Herlier est aussi le sort qui permettrait de le faire immerger. Donc euh, ça c'est une information vachement capitale pour nous un, parce qu'elle euh, servira bien plus tard. Il close ce cinquième scénario. Et voilà. Donc on se retrouve eh bien, très bientôt pour euh, le sixième scénario euh, de la campagne des ombres de Yoxetot, euh, qui va s'avérer beaucoup plus long que ce cinquième quand même. Et encore. Et encore. <rire>